Salut les amis, vous êtes toujours demandé comment gagner de l'argent sur internet à travers une application depuis l'Afrique et partout dans le monde. Mais je Voilà, je vais vous montrer une application qui vous permettra de générer de l'argent sur internet gratuitement juste en jouant au jeu et en accomplissant. Des tâches qu'on vous propose. Allez, c'est parti, les amis. Tout d'abord, vous allez aller sur votre Play Store. Vous téléchargez l'application. Moi, je vais aller dans le navigateur. Dans le navigateur. Vous, vous écrivez sur votre Play Store ou App Store. Lucky, luki Cache. Lucky Cache mobile. Euh, l'application mobile application, Et ça va vous rediriger directement sur soit dans votre site que vous utilisez, soit euh, Aptoïde, euh, Apple Capur sur vos Play Store. Vous téléchargez l'application, c'est profond. Si vous le téléchargez après avoir téléchargé, vous l'ouvrez. Moi, je vais l'ouvrir. Je vais ouvrir l'application. L'application se présente ainsi. L'application se monte ainsi. Vous voyez, j'ai déjà 3930 points. Bon, pour que vous générez plus de points, voici mon code de parrainage. Quand vous allez commencer, quand vous allez ouvrir l'application, va vous montrer, va vous demander de mettre un code de parrainage. Dans, au, au début vous allez vous, vous allez réussir à avoir, vous allez réussir à avoir 500 points donc euh, regardez comme ici là 1000 points égal à 1 euro c'est facile à gagner les gars donc euh, vous aurez copié mon mon code de parrainage que je vous ai montré au début et je vous montre c'est là mon code de parrainage c'est c'est là vous mettez et puis vous allez recevoir 500 points au début et si vous voulez encore générer encore de points vous parrainez les autres et voici les tâches qu'on vous demande juste les offres méga méga offre voici les tâches qu'on vous demande de télécharger les jeux, les jeux. Là, donc, vous les jeux, vous jouez à certains niveaux qui demandent, on vous donne 2000 et quelques, quelques points, 2000 ainsi de suite. Avec 2000, vous jouez deux fois, trois fois, vous générez déjà 1 euro. C'est facile, les gars. Jouez, je vous, en, je vous encourage. Cette application marche et ouais, on fait le retrait, c'est fait sur PayPal ou carte Amazon. Amazon paypal et les amis si vous ne connaissez pas créer un compte paypal depuis l'afrique ou dans le monde entier principalement en afrique puisque c'est pas facile je vais vous montrer dans la prochaine vidéo comment créer une carte paypal alors n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne de me laisser des commentaires ok au revoir les amis je vous dis merci n'oubliez pas de mettre euh, mon code de parrainage pour que vous puissiez générer des points au début. Merci les amis.